Bonjour, donc je suis euh, Yang Ha Kim. Euh, je suis d'abord enseignante de, de la langue, des langues, de la langue coréenne, qui est ma langue euh, donc maternelle en, en lycée. Et euh, je suis aussi professeure de chinois dans un collège. Je pense que toute ma vie, j'ai fait les langues. <rire> Et euh, en tant que traductrice interprète assermentée, c'est un travail qui, pas, qui ne demande pas euh, plein de temps, mais euh, ça quand même ça demande une, une certaine conscience euh, et de, euh, mini, euh, donc euh, attention minutieuse euh, qui, qui nous euh, qui nous occupe quand même pas mal tout ce qui concerne euh, donc des documents euh, franco coréens coréens donc euh, coréano-français. Euh, qui demande une signature officielle, nous, nous sommes donc censés traduire. Quand on parle de traduction, déjà, un procureur peut me demander de traduire donc, un document, par exemple, des divorces entre un couple franco-coréen et que. Ce document doit être envoyé dans un tribunal en Corée puisque l'épouse ou l'époux euh, réside euh, dorénavant en Corée. Donc ce genre de document, par exemple, ou euh, ça peut être une, un document de faillite entre euh, deux compagnies coréennes et françaises, ou euh, ça peut être notamment une euh, demande d'un donc un notaire qui, qui nous demande de traduire un contrat d'achat d'une maison de la part de coréens parce qu'il y a de plus en plus de coréens qui viennent dans ces villes pour s'installer. Et sinon, ça peut être aussi des notices des produits ou... Euh, plus couramment, il peut y avoir beaucoup de donc, demandes de, de traduction, d'actes de, de naissance euh, ou de euh, donc, euh, permis de conduire, euh, les notes académiques. Euh, de tous ces actes de naissance ou permis de conduire, euh, c'est pour euh, faciliter la vie en, en France ou demander euh, le, la, la sécurité sociale ou euh, la carte de séjour, par exemple. Et euh, il, il peut y avoir aussi euh, donc tous ces euh, documents que les, les administrations euh, demandent euh, nous euh, ça tombe sur nous euh, puisque nous sommes donc, euh, sur la liste des traducteurs assez augmentés. Et ensuite, en tant que travail d'interprétation, euh, ça peut être aussi euh, pendant un procès euh, pénal. Jusqu'à maintenant, je n'ai eu que un cas euh, de deux Coréens qui, qui étaient euh, euh, dans, un, dans, une, dans des affaires un peu graves, euh, donc il y avait un peu de violence, donc ça c'était un procès pénal. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de délégance coréenne en France. Seulement, il y a beaucoup de... Ce qui est très curieux, c'est que beaucoup d'Asiatiques, notamment Mongols, qui n'ont pas de papier qui viennent à travers tous ces pays européens et qui arrivent en France, qui prétendent être Coréens du Nord, par exemple. Pourquoi Parce que quand on a un statut réfugié, on a beaucoup d'avantages et beaucoup de, ça, ça les garantit de mieux vivre que d'être au noir. Et les procureurs, moi, si ils vivaient juste normalement, sans, paisiblement, il n'y aurait pas de problème. Mais en général, ils n'ont pas de papiers, donc ils n'ont pas de ressources. Ils font beaucoup de vols en réunion et ils sont donc à garde à vue, etc. Et ils disent qu'ils sont de Corée, Corée du Nord. Et le procureur ne peut pas savoir, il ne peut pas prouver qu'il qu vient, d'où il vient. Donc il se renseigne partout auprès de l'ambassade de Corée, l'ambassade... Euh, Mongols euh, ou même en Chine, mais personne euh, ne veut euh, s'occuper d'eux. Donc, eux, ils sont, les procureurs sont très embêtés. Et il y avait plusieurs cas comme ça, euh, et parfois, euh, ils nous demandent notre opinion euh, <rire> euh, personnelle pour savoir euh, si nous pensons vraiment qu'il est de Corée du Nord ou pas. Donc, il y a euh, plusieurs cas comme ça. Et euh, sinon, euh, comme interprétation normale, je suis un peu plus ou moins spécialisée en, dans le domaine de euh, vin. Nous sommes à Bordeaux. Donc, euh, dans ce, <rire> surtout... Euh, dans des, des voyages un peu de luxe, euh, il y a beaucoup d'Asiatiques euh, qui viennent euh, visiter et de, euh, de, des soirées, des choses comme ça, et euh, nous pouvons aussi euh, intervenir dans ces genres d'occasions euh, pour euh, traduire euh, et euh, interpréter. Euh, parfois, euh, ça nous arrive de travailler aussi en tant qu'interprète euh, euh, simultané, quand il y a grande demande, comme il y a quelques années, quand il y avait la visite présidentielle coréenne qui était venue en France, et je pense qu'à peu près tous les traducteurs et interprètes ont été appelés pour accompagner ces 200, donc 200 personnes qui, qui, qui avaient des postes assez importants et donc ça nous arrive aussi de travailler euh, en tant qu'interprète euh, simultané. Euh, C'est un métier euh, qui n'est pas vraiment... Je ne suis pas vraiment euh, spécialisée là-dessus puisque euh, je pense qu'il y a des écoles euh, qui sont plus euh, spécialisées. Euh, moi, je ne suis pas de ces écoles, mais euh, on n'arrive pas comme ça pour euh, traduire hein, quand même. On, on nous donne des, des documents, des, des informations un peu en avance pour qu'on soit préparé. Donc, en tant que euh, donc, euh, traductrice et interprète, c'est euh, à peu près tout. Euh, nous sommes très hum, flexibles. Euh, nous devons accepter... Bon, on peut toujours refuser, mais euh, on doit être très polyvalent dans, dans beaucoup de domaines. Et euh, donc chaque fois, il faut de nouveau euh, euh, étudier, rechercher. Euh, je pense que euh, quand on est interprète et traductrice, euh, on doit avoir l'esprit euh, euh, d'étudiant euh, tout le temps. Et, euh, je pense que ça nous, ça nous fait toujours avancer euh, et améliorer. Merci. Euh, étant donné que mon métier principal est de, quand même l'enseignement, euh, très souvent, euh, à peu près, je veux dire à peu près 40-50% de travail, je refuse, puisque ça demande trop de temps, euh, surtout en interprétation, euh, si je dois me déplacer constamment, euh, tandis que j'ai des cours. Donc, euh, pour moi, c'est un travail euh, secondaire, euh, si on peut dire, mais si euh, on veut vivre, on veut en vivre, je pense que c'est possible, parce que il y a quand même du travail, que ce soit traduction, que ce soit interprétation, que ce soit, que ce soit guide, et si on fonce, on, y est, on, on se concentre sur ces travail, euh, on peut tout accepter et c'est très rare quand même qu'on demande de faire une traduction du jour au lendemain. On donne quand même un, un petit peu de marge et que c'est nous aussi qui proposons le temps qu'il faut. Euh, donc, euh, c'est gérable. Moi, je limite, comme je vous ai dit, pour le problème d'autres métiers. En ce qui concerne le Coréen, ça ne sera pas possible parce que nous avons un certain degré de politesse dans les phrases et selon l'interlocuteur, nous on conjure selon l'interlocuteur, pas selon l'ocuteur, n'est-ce pas? Est-ce que la, la, la personne en face de moi est plus âgée, moins âgée que moi, est supérieure, inférieure? Tout ça, il faut tenir en compte pour changer de forme et de mettre un certain degré de politesse et euh, quand vous faites ça par Google, c'est catastrophique. Euh, donc, pour certaines langues, ça pourrait être possible, mais pour la langue comme coréen ou japonais, euh, ça va être très, très difficile. Oh, J'ai fait la maîtrise chinois aussi. Le chinois, peut-être que c'est un peu plus, ça peut être un peu plus fidèle, parce qu'il y a, c'est complètement une autre langue, euh, il n'y a pas autant de, de contraintes de degrés de, de politesse, etc. Donc, quand, quand je vois euh, la traduction automatique, c'est un peu plus acceptable. Oui. <rire> Mais je pense que, d'une façon générale, ça ne sera pas possible que une machine fasse de grandes places notre rôle. Au début, je ne savais pas comment devenir traductrice-interprète assermentée. En fait, je travaille depuis longtemps pour des associations coréennes euh, j'ai été euh, présidente de l'association résident à Bordeaux, j'ai créé l'école coréenne de Bordeaux. Maintenant, je suis présidente de l'association Couleur Corée qui dispense aussi euh, quatre niveaux de langue et des événementie événementiels. Et un jour, j'ai aidé un coré une Coréenne qui était en phase de divorce et ne parlait pas très bien euh, français. Donc, je l'ai aidée, je l'ai accompagnée chez un avocat. Et euh, cette avocate, en me voyant travailler bénévolement, elle me disait que vous savez, vous pouvez être rémunéré par l'État français. <rire> ah bon? Comment? Alors, donc, essayez de vous renseigner comment vous faire l'enregistrement, comment vous, vous enregistrez auprès du cours d'appel de Bordeaux. Donc, je me suis renseignée. Donc, euh, bon, pour vous dire que pour devenir euh, euh, traducteur, assermenté, vous n'avez pas de concours à passer, mais euh, il fallait euh, donner tout, euh, tous les justificatifs de vos diplômes euh, et euh, la preuve de vos travail, tra votre travail jusqu'à maintenant. Et euh, il, euh, il y a une commission euh, euh, pendant dix mois et... Euh, après, il, euh, il prononce euh, oui ou non. C'est comme ça que je suis devenue. Donc, parfois, euh, la chance vient euh, quand là-haut, euh, vous n'attendiez pas. C'est-à-dire que euh, je pense que faire euh, bénévolat, euh, ça peut déboucher à, à des choses. <rire> En fait, en Corée, j'ai fait la licence de la littérature et de la langue chinoise. Et en France, à Paris 7, à cette époque-là, c'était à Jussieu, j'ai fait la maîtrise chinoise et en même temps la licence de japonais. Et j'ai vécu pendant un an en Équateur et j'ai un diplôme de langue espagnole. Donc, bon, anglais était toujours aussi ma langue préférée quand vous avez beau avoir le contrat de traduire de français en coréen, de coréen en français, et parfois les gens, les locuteurs parlent en anglais. Alors, il faut, il faut s'adapter très vite. Oui, bien sûr, je, je fais comme si je faisais tout le temps. Et donc, je, je fais parfois en anglais aussi. Je pense que dans ce métier, vraiment, il faut être très flexible. Il faut être un petit peu euh, l'esprit le, de challenge et euh, avoir pas mal de confiance euh, et euh, toujours un petit peu quand même modeste. Et euh, je pense que en ce qui concerne le coréen, euh, c'est une langue qui, qui se propage énormément en ce moment. Euh, là où j'enseigne, c'est le lycée Mirail. Euh, C'était jusqu'à maintenant sous forme de l'atelier, mais euh, à partir de la rentrée, ça va devenir LBB et LBC. Donc euh, on va changer de statut. Euh, je pense que même si une langue ne paraît pas euh, très prometteuse, euh, encore langue rare. Maintenant, le coréen, je pense, n'est pas considéré comme une langue rare. Et euh, je pense que si vous avez la passion, euh, vous foncez jusqu'au bout. Et par exemple, le vietnamien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui apprennent le vietnamien, mais le vietnam, c'est un pays euh, qui va tôt ou tard euh, euh, émerger largement, qui va dominer largement euh, l'Asie. Alors, euh, il faut avoir un petit peu de. Si on peut, si on a la passion et un peu de temps et un petit peu de passion, passion euh, euh, un petit peu de temps et un petit peu de moyens, je veux dire de continuer euh, d'aller jusqu'au bout de sa passion, euh, il peut être puiser. Et euh, je pense que pour ceux qui veulent, il y a toujours euh, le, les moyens pour euh, pour que ces passions soient réalisées. Je ne sais pas si j'ai répondu d'autres questions, mais euh, je pense que, en fait, j'ai quitté la Corée il y a une trentaine d'années. Je n'ai jamais imaginé que j'enseignerais le coréen un jour. Peut-être euh, chinois, parce que chinois, tout le monde apprend. Euh, euh, mais coréen, qui, qui apprend le coréen Il y a 30 ans, ça, ça ne valait rien du tout. Maintenant, euh, rien que dans ma... Dans mon associa association, il y a une cinquantaine d'élèves qui apprennent. Et à la fac, pour à peu près 40 places, il y a 400, je pense, au moins 400 euh, demandes. Euh, donc, c'est un, un domaine qui évolue beaucoup, je pense. Euh, et euh, je pense que si on se donne le moyen pour sa passion, pour, la, pour les langues, on pourrait réaliser un jour, tôt ou tard, ces rêves.